Salut tout le monde, c'est Winman, content de vous voir, je vous accueille dans la tente La tente de Living Room de la compagnie de Black Box C'est un cadeau d'un site internet qui est affilié avec Winman Ou plutôt Winman est affilié à ce site internet là Indoor Growing Canada Donc vraiment vraiment content Aujourd'hui j'ai rencontré le représentant du site internet Ça s'est super bien passé et puis, euh, on va continuer là, notre euh, notre entraide, notre euh, affiliation. Et puis, euh, on va voir euh, Winman faire pousser du cannabis. Je voulais vous rassurer. Euh, il y a beaucoup de personnes euh, qui, qui s'inquiètent sur la loi au Québec. Est-ce qu'on a le droit de faire pousser quatre plants de cannabis? Oui, non. On est au Canada, on est au Québec. Euh, le go a dit ça. Sur le site internet du gouvernement Lego, c'est interdit, zone grise, zone on le sait plus. Je voulais vous rassurer, euh, je vais aller me chercher un permis pour faire pousser là, euh, environ 25 plans, euh, c'est pas trop sûr, donc euh, je vais avoir un permis du fédéral, vraiment du, du gouvernement, euh, avec mon nom, tout, tout, tout, la GRC, la police, la GRC va être au courant, euh, aussitôt qu'on a un permis comme ça, la GRC est tout courant qu'on a euh, du cannabis en production donc euh, vraiment là on passe de quatre plans, on n'est pas trop sûr, à 25 plans avec un permis donc ça va vraiment vraiment régler tous les problèmes, tous les soucis et même les problèmes d'anxiété euh, quand on qu ne sait pas trop là, si, si c'est légal ben là, ça va être légal, on va avoir un permis. Merci à THC Aid. Grâce à THC Aid, on va fumer du Super Skunk. Écoutez, il m'a envoyé deux grosses cocottes. Je les ai fumées euh, tous les deux. Euh, un goût citronné. Un gros merci à THC Aid. Il m'a aussi donné une... Euh, pardon, une petite pierre... Euh, raw. Une petite pierre, là, je pense que c'est fait pour humidifier le cannabis... La petite pierre, je pense qu'il faut mettre ça dans l'eau, peut-être 24 heures, après ça on peut le mettre avec le cannabis, c'est comme un boveda, un compétiteur au boveda. S'il vous plaît, SQDC, ne mettez plus de boveda dans nos contenants de cannabis, s'il vous plaît, on veut mettre notre boveda à notre guise, 12 heures, 24 heures, on ne veut plus de boveda dans notre cannabis, donnez-nous-le en main propre, on va s'en occuper on va le mettre comme on veut. J'ai des abonnés qui reçoivent euh, du cannabis avec des Boveda complètement secs. Le Boveda est complètement sec, donc ça sert absolument à rien. Euh, le Boveda a, a été utilisé à son plein maximum et puis le cannabis est encore sec. Donc ça sert à rien. Enlevez-les, le Boveda, on va s'en occuper. Donc... Euh D'ici un mois, je vais avoir le permis pour faire pousser du cannabis euh, plus de quatre plans, sûrement 25 plans. Euh, je ne ferai pas ça dans mon appartement. Je vais vraiment trouver un endroit pour faire ça, euh, que ce soit un local, euh, dans un quartier industriel, je le sais, il faut avoir l'autorisation du propriétaire, il faut euh, s'informer à la ville. Merci à THC Aid. C'est le dernier joint THC Aid que je fume de ton euh, super skunk. THC Aid euh, a aimé ça que je le fume plus rapidement. Euh, je, je pouvais pas, j'avais beaucoup de vidéos à faire. C'est citronné terreux et puis. Euh, ça a le côté là, un peu énergétique. Là, je suis vraiment brûlé. J'ai une grosse journée aujourd'hui. Vraiment une grosse journée. J'ai monté la tente. Euh, Rendez-vous avec Indoor Growing Canada. Ça s'est super bien passé. Allez voir sur mon Instagram. J'ai mis une photo avec euh, le représentant. Donc, euh, allez liker les photos sur Instagram. Toutes les liens sont dans la description en bas pour mon compte Instagram et aussi euh, aller vous acheter des articles sur Indoor Going Canada ça va me donner un petit peu de sous ça va m'aider à faire de nouveaux vidéos de nouveaux matériels et puis euh, peut-être se promener un peu hein, on en a déjà parlé peut-être aller dans d'autres provinces, peut-être faire des voyages Merci à tous mes Patreons. Merci à mes gros, gros, gros Patreons euh, qui m'aident beaucoup, beaucoup. Il va y avoir du nouveau euh, dans les prochaines semaines sur Patreon. Donc, euh, de nouvelles options. De nouvelles options. Mais je ne vous en dis pas plus. Allez vous abonner à mes Patreons, les boys. Sur mon Instagram, c'est Weed Indicoman. La tente est incroyable. Euh, J'ai vraiment hâte. On va vraiment commencer mollo. Okay. Avec de la terre, avec des minéraux, des, des euh, excusez-moi, des vitamines, des minéraux et de la lumière. Okay. Tout simplement. Euh, ça, vous savez, c'est mes euh, plants là, de canisse attaqué d'oka. C'est du euh, king kush. C'est des graines que j'avais trouvées dans des. dans des euh, cocottes. Je le sais, ça serait mieux que ce soit des graines féminisées. Pour l'instant, j'ai pas encore l'équipement. J'ai pas encore l'équipement pour faire pousser le cannabis. Euh, on va commencer par étape par étape. Euh, J'achèterai pas un ventilateur immédiatement. J'achèterai pas peut-être th thermomètre. Ça va être vraiment étape par étape. Ça ici, ça va me donner euh, un gramme de cannabis. Euh, peut-être que j'en aurai même pas. On s'amuse, mais je vous garantis d'une chose. Je vous le jure, je vous le garantis ça va s'en aller en s'améliorant. garanti. J'ai juste une pensée, une vision. Pas une pensée, j'ai juste une vision. Je m'en vais faire du 4A. Il y a beaucoup de personnes qui m'envoient du cannabis. J'en suis vraiment content. Je suis très content. J'aime le buzz. J'aime le goût. Mais il y a une chose qu'il qu n'y a pas, qu'il y a des fois à la SQDC et qu'il y a souvent au BC sur Internet, c'est le look. Le look, il, euh, il est plus mat, hein? il est moins givré. Il y a beaucoup de, de, de tricônes quand on regarde, mais il est, moins, euh, il est moins flash, il est moins wow. Je sais pas s'il faut mettre de l'oxygène ou plus de vitamines ou quoi que ce soit. Euh, on va rencontrer des gens. Euh, il y a une communauté euh, qui s'installe dans le growing. Euh, il y a une communauté dans... Le, le goûter le Il manque le mot là mais euh, c'est différentes communautés donc euh, sûrement là que dans l'avenir euh, d'ici un mois ou deux euh, ça va être vraiment plutôt une vidéo qu'on parle review cannabis et une vidéo le lendemain que ça va être growing comme je vous dis c'est pas commencé euh, on a l'attente on a l'attente et puis euh, ça l'avance à grand pas. Là, on attaque le permis. Et puis, avec un permis, là, écoutez, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. « Hey, t'as pas le droit. Hey, j'ai un permis. Hey, zone grise. Non, j'ai un permis, man, du gouvernement. Ça va être malade. Malade mental. » J'ai beaucoup, beaucoup de projets, là, euh, ça, ça a déboulé, là, cette semaine, là, euh, dans le positif, pour Winman, euh, pour vous autres, ça va être, euh, déjà là, vous voyez le changement, là, ok, ça, ça sent bien, là, ça s'en vient, je vais avoir un permis, là, okay, on va être tout legit, euh, ça va être incroyable, là, tu comprends-tu, c'est, tu, tu vois tout ça aller, là, tu le vois-tu, toi, là, là, les collants, les collants, demain, j'envoie les collants à mes trois premières personnes qui m'ont acheté des collants. Je voulais vous remercier. Euh, il en reste encore des collants. 5 dollars pour 5 collants ou 20 dollars pour 30 collants. Euh, il y a une personne qui voulait avoir 30 collants. Il m'a demandé de faire un prix. Donc 20 dollars pour 30 collants. Je vous envoie ça par la poste dans une enveloppe. Allez sur Instagram en privé. Donnez-moi votre adresse. Faites-moi un transfert euh, bancaire, un virement bancaire de 5$. dollars Et puis, je vous envoie là, les 5 euh, petits collants. Hein, c'est gros, là, comme après, euh, le collant sur euh, le briquet, le lighter. Euh, allez voir dans mes vidéos précédentes, j'ai complètement oublié d'amener un collant, un échantillon. Mais c'est le dessin qu'il y a sur euh, mon euh, Weedman sur YouTube. Un gros merci à tous ceux là, qui m'ont acheté des collants. Et... Euh, Merci à tout le monde, tout le monde. Euh, je sais qu'il y en a qui comprennent pas que des fois, hein, on fait un peu d'humour. Euh, C'est divertissant. Euh, C'est plan-là de cannabis, là, je le sais qu'il fait dur. Je sais que ça fait dur, mais je l'aime. C'est mon plan de cannabis. Puis, puis il est beau. Tu comprends-tu? Puis, tu il y a d'autres affaires, là. Tu sais, Mais là, je peux pas tout vous dire. Tu comprends-tu? Je peux pas tout vous dire. Euh... Ça, ça, ça, ça, ça roule, man. Ça roule, ok? Les collants, l'attente. Il euh, y a d'autres choses qui s'en viennent. A a... Ok, ma va te le dire. A a le dire là. Tu t'es rendu loin dans la vidéo, là. Papier roulé. J'ai du papier roulé qui s'en vient. Oui, man, du 1 et 1 corps. Euh, fait en chanvre. Hemp. Et puis, c'est euh, un scoop. C'est un scoop. Écoute, j'espère que ça va arriver, là. Euh, J'espère que la livraison va être faite, puis tout va bien se faire, là, la transaction. Tout est payé, tout est payé. Le scoop, c'est que quand tu vas ouvrir le carton de Winman, à l'intérieur, c'est supposé d'être écrit « Ne pas utiliser avec du tabac. » Avoue que c'est hot, man. Avoue que c'est hot, man. Avoue que c'est hot. Euh, ça va être des 33 feuilles à l'intérieur, c'est pas des 50 feuilles. Euh, on m'a dit que c'était comme ça en Europe, en France, en Belgique, en Espagne. Donc des 1 et 1 quart, 33 feuilles. On va voir là, si j'ai des frais de douane puis tout ça là, c'est pas gratuit, c'est le plus gros investissement que j'ai fait. Ça ça, ça ça se compare pas là, avec euh, les collants. Euh, les collants c'est un petit investissement et puis euh, mais le papier à rouler là, c'est fallait que j'en achète pour avoir un prix raisonnable sinon euh, c'était vraiment trop cher c'était ridicule c'était beaucoup beaucoup trop cher là, encore merci à indoor growing canada allez vous acheter des affaires en passant par le lien euh, sur mes euh, vidéos ça me donne un peu de sous merci à l'abonné THC aid pour le super skunk et puis, la petite rondelle de euh, Raw. Hein, une petite rondelle qu'on va parler un peu plus tard, là, dans une autre vidéo. C'est une autre façon d'humidifier son cannabis que j'ai jamais utilisé. Je ne l'ai pas encore utilisé, d'ailleurs. Euh, je vais peut-être aller voir rapidement. J'avais été voir une vidéo euh, sur ça. Juste pour être encore sûr, je pense qu'on va la mettre dans l'eau. J'avais trois plans. J'avais trois plans de cannabis, euh, ceux qui sont mes Patreons euh, le savent. Euh, il en reste juste un. Il en reste juste un et puis, euh, that's it, that's it. Donc, euh, comme je vous dis, il y en a un, on va en avoir quatre très bientôt et le permis s'en vient, le papier à rouler s'en vient. Continuez à encourager Winman, c'est super, continuez à m'encourager sur Patreon, euh, les lives, les vidéos live, écoutez, grosse journée aujourd'hui, grosse semaine, comme je vous ai dit, les lives, ça va être, euh, il va en avoir un peu plus, il va en avoir un peu plus, euh, le monde veut des lives, présentement, j'étais peut-être à un live par trois semaines, je, je vais voir un peu comment ça se passe, j'imagine qu'on va faire un live par semaine, euh, un live là, de 30 minutes, une heure, donc euh, on va voir comment ça se passe, mais je pense qu'on va peut-être peut même, pas sûr encore, là, mais peut-être faire toujours ça la même journée, sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ça, euh, qui aimeraient voir ça euh, plus tard parce qu'ils travaillent cette journée-là, mais je les efface mes lives, vous savez, je les efface mes lives. Donc peut-être ça serait peut-être pas toujours, toujours euh, la même date, mais ça serait peut-être un par semaine obligatoire. Pour moi, c'est moi qui me dis ça. Ça serait obligatoire pour moi-même. J'espère que vous êtes excités que je fasse pousser du cannabis. Il euh, y en a qui sont un petit peu fâché Parce que j'imagine que c'est la zone grise. Mais je vais avoir un permis 25 plans, il n'y en a pas de problème, là, tu comprends-tu, ben là j'ai un permis, 25 plans, tu comprends-tu, que c'est le même qu'on règle les problèmes, tu comprends-tu, il y a un problème, zone grise, il n'y en a plus de zone grise, donc euh, avant d'avancer de, de, nos 4 plans, pis nos 25 plans, on va attendre d'avoir le permis, mais j'étais pas sûr de ça, ces affaires-là, là, la, la procédure, comment faire, le permis, c'est un permis de Joe Blow au euh, coin du coin, au coin de la rue là, qui, qui, qui, qui, qui qui qui qui ça. <coughs> mais euh, le Joe Blow, j'ai pas voulu offenser personne. Ah, oh, je me trouve drôle. Ah, oh, je me trouve drôle. Euh, mais il y a quelqu'un qui m'a montré son permis en cachant des informations. Mais c'est c'est c'est fédéral, c'est le gouvernement. Donc, euh, c'est pas pour première fois là, que je l'entends. Hein, je suis quand même Winman. J'ai beaucoup de personnes qui, qui m'encouragent à le faire. Et puis, euh, le déclic s'est fait. Le déclic s'est fait dans ma tête. On y va. Go, go, go. Et puis, euh, merci pour tous les conseils que j'ai. Euh, un gros merci. Ça va être vraiment écœurant. Ça va être vraiment super, super. Euh, il va y avoir euh, bien, bien euh, de l'avancement. Et puis, je vais apprendre avec vous. Essai, euh, erreur. On check ça, allez. Alright? J'espère que tu as apprécié la vidéo. Euh, tu donnes un pouce. Abonne-toi à YouTube. Et puis, abonne-toi sur ma chaîne Instagram. Là. Vraiment, là, ma story, je l'utilise beaucoup. C'est incroyable. Euh, va voir les photos de, du représentant de Indoor Growing Canada. Clique sur Indoor Growing Canada. Va t'acheter quelque chose. Allez, merci. Bye. Peace.